Salut mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment valider sa chaîne YouTube. Voilà, comme vous le voyez. Alors, cliquez sur votre logo là, euh, votre profil, et cliquez et cliquez sur les paramètres. Voilà, cliquez sur état de fonctionnalité de... de et la chaîne alors euh, cliquez sur euh, valider alors euh, ici Ici ça vous ça vous fait que, que ici ça vous fait comme comment de nous communiquer le code validation Ici, il va te dire où ici appelez-moi euh, par message vocal automatique, ça veut dire quand tu as pris l'ordinateur ou bien portable, ça te ça te envoie un texte néo, Et et se, et, et envoyez-moi le code validation par SMS, ça veut dire il va t'envoyer par euh, il va d'envoyer par euh, SMS et pas t'envoyer par le portant, moi je veux qu'il envoie moi le code par SMS. Alors euh, si, alors alors moi j'ai pas le numéro de téléphone, alors je vais faire euh, le numéro de téléphone de mon papa, moi je suis encore un enfant. Voilà je fais. Et alors euh, alors cliquez sur euh, voilà cliquez sur envoyer alors euh, voilà on appelle papa pour dire alors on attend jusqu'à le fait alors je je fais 6 euh, 4, 2, 2, 0, 2, alors cliquez sur envoyer. Et voilà enfin votre votre chaîne YouTube est validée. Alors enfin vous pouvez faire euh, euh, vous pouvez faire des vidéos plus de 15 minutes et importer des miniatures euh, importer des miniatures de votre choix et, et aussi faire votre propre euh, diffusion en direct. Alors voilà si vous faites. Alors si vous faites votre chaîne, alors ça te sorte pas. Voilà l'idée en ce moment. Alors ça te sorte pas. Alors alors si vous avez vu cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater de nouvelles vidéos. Bye bye, ciao.